Nous avons un partenariat avec le Conseil euh, Régional pour fabriquer la solution hydroalcoolique. Le Conseil Régional a mis à notre disposition la matière première. Nous, Clorex Industries, nous intervenons dans la fabrication. Le produit sera disponible en grande partie dans tous les euh, points de vente de la Guadeloupe. La région Guadeloupe a fait un, un gros effort pour permettre à la population d'avoir le produit à disposition. Donc vous allez les trouver dans les pharmacies, vous allez les trouver dans les magasins, euh, euh, dans les libres services, dans les grandes enseignes. Euh, nous essayons de le diffuser aussi au niveau de toutes les administrations pour que nous tous, Guadeloupéens, nous puissions euh, combattre euh, le coronavirus. Ce que nous avons voulu mettre en place, c'était la difficulté d'approvisionnement et d'acheminement des matières premières. Donc nous nous sommes basés sur la publication de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la fabrication de la solution hydroalcoolique, donc il fallait de l'éthanol qui a été fourni par la distillerie 6 Bonne Mère, qui a joué le jeu, qui n'a fait aucune marge lorsque cet alcool, cet éthanol a été vendu. Et nous avons travaillé d'arrache-pied avec un fournisseur pour faire entrer de la glycérine et de l'eau oxygénée, puisque comme vous le savez, la pénurie est mondiale des bidons de 5 litres qui seront deux fois moins chers que ceux que nous avons actuellement sur le marché et aussi des petites bouteilles euh, de 500 ça coûte combien celui-là deux, deux euros. Douze. Voilà, ils ont eu des petites bouteilles de je sais pas mille, 500 500 oui. 500, 500 litres à 2,50 euros. Oui. Là c'est trois fois moins cher, donc euh, je pense que comme nous avons accompagné, nous avons financé, donc nous avons pu négocier avec.. Euh, D'entreprise de manière à ce que les prix soient vraiment très abordables pour les Guadeloupéens, pour les entreprises de Guadeloupe.